Salut, c'est Sébastien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh on va répondre à cette question. Est-ce qu'il faut plutôt investir dans les crypto-monnaies ou plutôt dans l'immobilier ou pourquoi pas faire les deux On va en parler dans cette vidéo, on va répondre aussi à cette question. Tu vas voir qu'il y a des avantages, des inconvénients de faire tantôt l'un, tantôt l'autre. Et l'idée, c'est de balayer un petit peu tout ça. Et puis, c'est de te donner à la fin de cette vidéo eh bien, mes recommandations et ce que moi, je suis en train de mettre en place, notamment à travers les crypto-monnaies, on va en parler. Mais comme tu le sais, juste avant, je te balance le générique. Alors avant de commencer, je vais t'inviter tout de suite eh bien, à récupérer une formation gratuite que je t'ai préparée qui dure une heure sur comment monter un business dans la sous-location professionnelle immobilière. Tu vas récupérer une formation, une toute nouvelle formation que je t'ai préparée. Tu découvriras ça dans la partie commentaires. Et puis si tu souhaites eh bien, être en live avec moi, j'organise un prochain webinaire. Dans les prochains jours, je t'invite à me rejoindre. Tu vas découvrir eh bien, pareil un lien d'inscription. C'est totalement gratuit et on sera en live pendant deux ou trois heures et on verra justement comment monter un business dans l'immobilier, comment investir dans l'immobilier, enfin, tu, tu découvriras tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler ben, d'un domaine un petit peu différent de ce que je fais habituellement puisque sur cette chaîne YouTube, tu le sais, je parle beaucoup d'immobilier, d'entrepreneuriat, de sous-location, de comment monter un business de conciergerie et comment automatiser ses locations courte durée, comment remplir ses calendriers. Tu le sais, je suis vraiment un expert dans la location courte durée, ça fait un paquet d'années que je fais ça maintenant. Plusieurs business à mon actif dans, dans l'immobilier. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immobilier sur cette chaîne, mais il me, semble, il me semble que cette chaîne YouTube, je veux aussi la faire évoluer à travers eh aujourd'hui les autres sources de revenus qu'on peut avoir encore une fois. C'est une, une, euh, une question d'arbitrage qu'on a à faire si tu es investisseur immobilier et si tu suis cette chaîne, je pense que tu as un profil vraiment d'investisseur, tu as un profil de quelqu'un qui cherche à diversifier ses sources de revenus, tu l'as bien compris. Et à mon sens, à mon sens les crypto-monnaies sont aujourd'hui quelque chose qu'on doit absolument s'intéresser. Donc moi, ça c'est très récent, euh, franchement, que je me lance dans les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, mais pas uniquement, tu verras, je, vais, je pense que je vais aller sur vraiment d'autres choses et j'ai commencé déjà, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc d'ailleurs, n'hésite pas tout de suite à me dire dans la partie commentaire, je te laisse quelques instants et on va commencer. Je te laisse quelques instants pour me dire dans la partie commentaire, est-ce que tu souhaites tout simplement que je te livre plus de vidéos sur mon expérience dans les crypto-monnaies, ce que je suis en train de mettre en place pour que toi aussi tu puisses suivre eh bien, pas à pas ce que je fais et éventuellement que tu puisses copier-coller tout simplement ce que je mets en place à travers les crypto-monnaies, à travers les marchés boursiers. Parce qu'à mon sens, euh, on est vraiment aujourd'hui en, euh, voilà, en pleine mutation, on doit aller vers les crypto-monnaies parce qu'à mon sens, c'est vraiment des monnaies qu'on qu va utiliser dans le temps et qui vont très certainement remplacer petit à petit eh bien, notre, notre monnaie actuelle, hein, donc la, la monnaie qu'on utilise au quotidien. On compare aussi beaucoup, par exemple, le Bitcoin avec l'or. Et pourtant, ce n'a pas du tout la même vocation. Mais il y a beaucoup de théories par rapport à ça. Beaucoup de personnes qui s'interrogent justement sur l'avenir du Bitcoin. Euh, alors, on voit beaucoup les crypto-monnaies comme un moyen de spéculation. Mais à mon sens, et comment moi je le vois, je le vois pas du tout comme moyen de spéculation. Je le vois plutôt comme un investissement. Enfin, Je vois plutôt comme une source de diversification pour mettre mon cash, tout simplement, et eh bien sur des monnaies qui, en plus, sont une tendance à la hausse en ce moment. Il n'est pas dit qu'on sera toujours à la hausse, mais on le voit notamment avec Coinbase qui est en train de vraiment de, de tirer vers le haut les crypto-monnaies, qui met au grand jour finalement euh, donc les crypto-monnaies. On le voit bien avec Coinbase. Hein. À mon sens, euh, il n'est pas improbable que dans quelques temps quelques années et eh bien la crypto monnaie soit vraiment au centre de tout c'est à dire que finalement euh, bah, on sera dépendant de la crypto monnaie pour et eh bien tout simplement pour payer tout ce qu'on a à acheter au quotidien, euh, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais on voit bien quand même que la, la tendance des crypto-monnaies, et à mon sens, c'est vraiment, alors déjà c'est une technologie qui est juste remarquable puisque ça repose sur une blockchain, donc c'est un principe de, de calcul qui est juste euh, incroyable, c'est-à-dire que ça permet de décentraliser eh bien, les, euh, bah, les transactions tout simplement, contrairement auparavant où on était, dé, on était dépendant eh bien, du système bancaire, donc avec tous les... Bah, tous les principes de... On était dépendant finalement de quelqu'un et euh, c'est surtout que, aussi on avait tout un, tout un système de frais, etc., de contrôle qui n'était pas forcément euh, très juste à mon sens. et euh, Alors que là, la crypto-monnaie, c'est vraiment totalement décentralisé. Et donc, du coup, c'est un principe qui est Très intéressant et encore une fois, si tu veux, je t'explique, je te livre beaucoup plus de vidéos par rapport à ça, tu n'hésiteras pas à, à, à le partager dans la partie commentaire. Mais encore une fois, moi, je vais vraiment aller sur le pratico pratique, c'est-à-dire vraiment euh, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qu'à mon sens est intéressant de faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est la petite parenthèse, je referme la parenthèse, je veux vraiment maintenant répondre à cette question, est-ce qu'il faut plutôt faire de l'immobilier, est-ce qu'il faut plutôt aller sur la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement moi, l'idée, c'est vraiment de, de peser le pour et le contre des deux, parce qu'il y a du pour et du contre dans les deux, et finalement, eh bien, de voir un petit peu quelle serait la solution qu'on doit mettre en place. Aujourd'hui, on a deux façons, clairement, de gagner de l'argent, soit à travers des rentes, soit à travers une plus-value à la revente. Donc ça, ça, on, ça se passe très très bien dans l'immobilier, tu le sais, puisque dans l'immobilier, bah, clairement, on peut toucher des rentes tous les mois. Mais on peut aussi, on a une plus-value plus quelque part latente euh, qui est donc euh, à la sortie. Mais cette plus-value-là, on ne la maîtrise pas vraiment parce qu'on ne sait pas exactement dans, dans 10, 20 ans combien on peut espérer. D'ailleurs, ça peut avoir un impact significatif aussi sur l'immobilier. Sur l'immobilier, par exemple, je ne sais pas, tu investis sur un appartement à 100K euh, bah peut-être que tous les mois, tu vas toucher 500 euros, si tu un loyer euh, classique, 500, peut-être même 600 euros tous les mois, donc ça, c'est un récurrent, mais donc ça, c'est plutôt cool, donc c'est une rente que tu vas tomber, mais il y a quand même autre chose aussi que tu dois prendre en considération, c'est euh, la plus-value à la revente, c'est-à-dire à la revente, eh bien, combien tu peux espérer sur ton logement, parce que si à un moment donné, à la revente, ton bien a perdu de l'argent, tu te rends bien compte que finalement, ton investissement global, il est plus si rentable que ça, parce que certes, toucher des revenus tous les mois, mais il faut mettre ça en, en, comment en parallèle avec l'investissement de base, l'argent que tu as placé au départ. Et donc, qu'est-ce que devient cet argent à la sortie C'est toujours pareil en fait. Si tu investis au départ, tu vas rentrer de l'argent tous les mois, donc des rentes, mais à la sortie, est-ce que ton argent s'est déprécié Parce que si c'est le cas, bah pour le coup, le projet est beaucoup moins rentable que ce qu'il n'était au départ. Donc ça, c'est un, un paramètre qu'il faut bien prendre en considération dans l'immobilier. Dans les crypto-monnaies, alors on n'a pas le principe de la rente, bien que, bien que, on l'a indirectement, je vais, je vais t'en parler juste après, mais dans, dans, dans la, dans la crypto-monnaie, c'est surtout de la plus-value à la revente. C'est-à-dire que tu vas peut-être prendre, je sais pas, des bitcoins, tu vas prendre des Ethereum, tu vas tu vas aller sur peut-être d'autres crypto-monnaies et donc du coup bah, tu vas tout simplement attendre que le cours augmente et puis peut-être qu'à un moment donné tu vas décider tout simplement de revendre donc tes crypto-monnaies et du coup tu vas empocher donc eh bien, une plus-value, donc une plus-value la revente. Il n'y a pas de principe de dividende sauf quand tu vas sur les marchés boursiers puisque sur les marchés boursiers effectivement tu peux investir dans les entreprises et donc bah, d'une part le cours de l'action la, peut très bien augmenter ou diminuer euh, et aussi tu vas donc toucher des, euh, des dividendes euh, chaque année puisque l'entreprise bah, comme une entreprise classique si elle a gagné de l'argent elle va décider de redistribuer des dividendes ou pas ou pas et euh, eh bien à ses investisseurs dans la crypto monnaie c'est un petit peu différent puisque la crypto monnaie c'est plutôt finalement sur la revente on n'est pas vraiment sur euh, eh bien les euh, comment dirais-je les dividendes mais par contre dans la crypto-monnaie, il y a des techniques, notamment par exemple une que j'utilise, qui est euh, donc, le minage donc, euh, de, de crypto. Le minage de crypto, eh bien, tout simplement, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que tu investis dans des machines, et derrière, les machines vont travailler pour eh bien, faire le contrôle de la blockchain, et du coup, vont te générer finalement des, des, des rentes, oui, des, des rentes chaque mois qui vont tomber sur ton compte euh, donc en, en rémunération. Donc avec les crypto-monnaies, c'est un petit peu différent le fonctionnement, mais finalement, on peut aussi parler de principe de rente puisque encore une fois, tu as le principe de, bah, du cryptage, bah, du, du comment dirais-je du, du minage, mais tu as aussi d'autres techniques euh, que tu peux utiliser par rapport à ça. Les avantages dans l'immobilier, on va voir les avantages et les inconvénients de l'immobilier, puis après, on va passer bien entendu à la partie crypto -monnaie. Alors les avantages de l'immobilier, c'est que, on a quand même une certaine forme de stabilité des revenus puisque bah, si tu achètes un appartement, tu vas toucher ton loyer 500, 600 euros par mois. Donc ça, c'est plutôt stable. Et même si tu fais de la location courte durée, puisque je, on va forcément en parler dans cette vidéo, puisque bah, tu sais bien, c'est quand même une chaîne où on parle beaucoup de location courte durée, et de location Airbnb, on a quand même une certaine régularité sur ce qu'on va toucher. Hein, ça varie un petit peu de 10, 20% en fonction des mois, mais c'est globalement stable. Donc on peut partir du principe que dans l'immobilier, on a une stabilité de nos revenus. Ce qui ne sera très certainement pas le cas dans l'immobilier, dans dans, dans, dans, dans la crypto-monnaie, puisque même si on a une tendance haussière, ça peut aussi d'un seul coup descendre. Et donc du coup, c'est totalement, euh, on peut pas trop maîtriser ça. C'est pareil aussi pour le minage, puisque bah, il y aura des mois qui seront plus intéressants que d'autres. Et ça, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est régulier, qui est euh, voilà, qui où tu peux être certain que tous les mois tu vas toucher à peu près tout le temps les mêmes sommes. Donc ce qui est intéressant sur l'immobilier, c'est que émotionnellement, parce qu'il y a aussi le côté émotionnel, le côté euh, humain, c'est beaucoup plus facile à accepter euh, puisque bah, quand tu te couches le soir, globalement, tu es à peu près certain que de toute façon, le mois prochain, tu vas toucher X centaines d'euros ou X milliers d'euros avec ton immobilier, ce qui n'est absolument pas le cas dans la bourse, dans les marchés boursiers et donc dans les crypto-monnaies puisque... Ça fluctue et en l'espace, des fonds, on le voit bien, le bitcoin, il y a eu des chutes en pleine nuit qui sont arrivées. Tu te lèves le matin, il y a une énorme chute pour un peu que tu as mis des stop loss, etc. Ou du coup, tout ça s'est déclenché et au final, bah, tu as perdu de l'argent. Donc ça, ça peut être un petit peu émotionnellement et euh, plus difficile à vivre. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est gros avantage immobilier. Et puis le gros gros gros gros avantage immobilier c'est qu'on peut investir sans apport. c'est à dire qu'on va utiliser l'effet de levier mais tu verras aussi que dans, le, dans, dans les crypto monnaies dans, dans, le, dans les marchés boursiers on a un effet de levier également. Dans l'immobilier on a l'effet de levier qui est quoi eh bien tout simplement je vais voir une banque, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai 10 euros sur mon compte en banque enfin j'extrapole je, un peu mais c'est un peu l'idée. je vais voir une banque et je vais lever 100k, 150k, 200k. Je vais aller chercher un prêt immobilier, je vais investir dans l'immobilier et ça va me permettre eh d'aller toucher des rentes tous les mois. Et en plus, et en plus de ça, ce qui est top, c'est qu'à l'issue du crédit bancaire, si l'immobilier a évolué, a, a pris de la valeur, eh bien, je vais toucher une plus-value à la revente. Donc ça, c'est juste génial. C'est-à-dire qu'en partant de zéro, on a la possibilité dans l'immobilier de gagner de l'argent et de s'enrichir. C'est juste incroyable. Donc ça, c'est vraiment les gros points forts de l'immobilier. L'inconvénient dans l'immobilier, c'est que, euh, bah en fait, Ok, on va lever de l'argent, mais on est quand même prisonnier de la banque. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment libre dans le sens où bah oui, c'est logique, on est dépendant d'un crédit bancaire et donc on n'a pas trop le choix que rembourser son crédit bancaire. Et pour un peu que tu as fait un mauvais investissement et j'en vois beaucoup de personnes qui font malheureusement des mauvais investissements, c'est-à-dire qu'ils euh, pensent qu'il suffit juste de trouver un bien, d'aller voir une banque et puis derrière faire la location compte durée et ça y est, c'est parti, j'en fais des projets, des projets, des projets, des projets. Sauf que ça, c'est juste euh, de la folie parce qu'en fait, euh, ça c'est vraiment un raisonnement très court terme sur 1 2 trois ans. Et l'immobilier, c'est des raisonnements qu'on doit avoir sur 20 ans. Moi, je peux te le dire parce que j'ai démarré l'immobilier il y a très longtemps. J'ai démarré à 23, 24 ans. Donc, il y a plus de 20 ans de ça. Je peux t'assurer que les techniques ont énormément évolué, la législation, la fiscalité. Et du coup, ça a des impacts. Et en fait, mes projets que j'ai faits à l'époque, je, je les ai revendus il y a, il y a très longtemps parce qu'il y a eu des projets qui ont même été pas bons du tout au final, qui au début étaient bons, mais qui au final se sont révélés pas bons. Donc, j'ai fait des erreurs aussi moi, dans l'immobilier, très clairement, comme beaucoup. Hein. Euh, donc, très, faire très attention parce que l'immobilier, on est quand même sur une projection assez lointaine. Donc, ça, c'est quand même un point qu'il faut, à mon sens, prendre en considération. Il faut aussi voir le côté temps parce que l'immobilier, ça prend quand même du temps. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quand même beaucoup de choses qu'il va falloir que tu mettes en place. Que tu, euh, que tu recherches des biens, que tu ailles trouver des, des banques qui veulent bien financer tes projets. Euh, alors certes, on a une rentabilité qui peut être très rapide, mais euh, on a ce problème de, de temps que ça va générer quand même euh, au départ pour mettre en place tes projets. Alors tu le sais, je fais de la sous-location, donc là c'est beaucoup plus rapide, mais si tu es investisseur immobilier uniquement et je, on est quand même une grosse majorité à enfin, de l'investissement locatif, contrairement à la sous-location. Pourtant, la sous-location, à mon sens, c'est vraiment un énorme levier, mais bon, ça, si tu le sais, c'est le sujet de d'autres vidéos. L'investissement locatif, ça prend du temps quand même au départ, on ne peut pas faire beaucoup de projets, peut-être un, deux projets maximum par an, comme j'en parle très, très fréquemment. On a aussi des problèmes de liquidité avec l'immobilier, puisque si à un moment donné, tu as besoin de récupérer ton cash pour tout un tas de raisons, bah, il va falloir vendre donc, et vendre, ça ne va pas se faire comme ça, sauf si tu casses le prix. Donc, ça veut dire que tu vas perdre de l'argent. Donc, ça va prendre du temps, il va falloir trouver un acheteur. Et puis, c'est aussi que euh, bah, peut-être que ce pas le bon moment de vendre. Parce que peut-être que l'immobilier, tu le sais, il y a des périodes compliquées. Généralement, tous les 10-15 ans, euh, il y a des phases. Là, on, on, on y est en ce moment. Et donc, du coup, ça veut dire que bah, ce n'est pas le bon moment. Et donc, pour retrouver tes liquidités rapidement, ça risque peut-être de prendre du temps. Contrairement à la crypto-monnaie où tu veux récupérer tes liquidités, tu vends tout de suite et tu récupères ton cash. On a aussi dans l'immobilier des problèmes de, de, de locataires. Hein, qui, si tu as des locataires qui sont défaillants dans les règlements, etc. On a tous ces problèmes-là qu'on n'aura jamais dans les crypto-monnaies, bien évidemment. Les avantages, de la, Le principal avantage que je vois de la crypto-monnaie, c'est que c'est rapide. C'est-à-dire que si tu veux te lancer tout de suite, là, dans une heure, après cette vidéo, c'est possible. Tu vas ouvrir ton compte sur, sur Binance ou sur peut-être d'autres brokers. Et c'est parti. Derrière, tu vas tu vas te lancer tout simplement dans la crypto-monnaie et c'est parti, T'achètes déjà de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est super rapide. Euh, et contrairement à la banque où si malheureusement, c'est très facile d'obtenir Enfin, c'est très facile, on peut utiliser l'effet de levier de la banque. Le fait est que si tu n'as pas le bon profil, euh, si par exemple tu n'es pas en CDI, si par exemple tu es entrepreneur, eh bien les banques vont peut-être pas forcément t'octroyer un crédit bancaire. Avec la crypto-monnaie, tout le monde peut la, accéder à la crypto-monnaie, tout le monde, absolument tout le monde. Il suffit que tu aies... Euh, quelques centaines d'euros sur ton compte en banque et c'est parti. Bien que je recommande plutôt d'avoir, à mon sens, plutôt 1000 euros. Mais tu peux te lancer très rapidement. Donc ça, c'est vraiment top. Et avec 1000 euros, effectivement, tu vas pouvoir très rapidement te lancer dans les crypto-monnaies. Et en plus, ça va créer un effort d'effet de boule de neige. Et donc, tu vas pouvoir réinvestir systématiquement. Et donc, tu vas pouvoir, à un moment donné, bah, commencer à générer donc, eh bien, des plus-values et donc commencer à réellement gagner de l'argent dans les crypto-monnaies avec une petite mise de départ et finalement, peu importe le profil. Dans les crypto-monnaies, par contre, on a beaucoup de pièges. Alors, on en a aussi beaucoup dans l'immobilier. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment de te former si tu veux te lancer dans les crypto-monnaies ou dans le domaine boursier. Mais pareillement aussi dans l'immobilier, il hein, faut se former parce qu'il y a plein de pièges qui nous attendent. Et à mon sens, il y en a quand même aussi beaucoup dans le domaine boursier. Je sais aussi que euh, bah, beaucoup de personnes ont peur de se lancer parce que justement, elles sont bien au, bien au courant des pièges. Contrairement à l'immobilier où les personnes pensent qu'il y a moins de pièges dans l'immobilier. Mais il y en a aussi. Euh, c'est un peu pervers parce qu'en en fait on pense c'est facile etc mais je peux t'assurer que il euh, a plein de projets qui sont foireux et même des personnes qui euh, comment dirais-je qui ont des grosses euh, des gros pouvoirs financiers se plantent se plantent je le sais parce que j'accompagne des personnes qui n'ont pas fait des bons choix dans même dans l'immobilier quoi ils se sont plantés c'est à dire qu'ils ont fait des projets immobiliers mais ils ne gagnent absolument rien même au contraire ils se créent du déficit c'est à dire qu'ils perdent de l'argent tous les mois bon ça c'est un autre sujet donc la crypto-monnaie et le domaine boursier, on a beaucoup de pièges, notamment je pense à un qui est très pervers, qui est l'effet le, de levier. On a aussi l'effet de levier comme dans le domaine bancaire, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, eh bien, tout simplement, euh, plutôt que d'investir 100 euros, bah, d'investir peut-être 500, 1000 euros. C'est-à-dire que si, par exemple, tu n'as que 100 euros sur ton compte bancaire, tu peux très bien mettre que 100 euros, utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire que tu vas multiplier par 5, par 10 ou plus eh ta mise sans que tu possèdes l'argent. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si effectivement il bah, y a une, une, une, comment une vente à la hausse et que du coup tu as gagné de l'argent, bah, bien évidemment c'est multiplicateur. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas investi que 100, tu as investi 500. Donc du coup on a un effet de levier qui est assez fort. Mais ça veut dire aussi que dans le sens inverse, si on perd de l'argent, et attention avec les crypto monnaies parce que parfois il y a des, des, des, des chutes violentes et là je peux t'assurer que si tu as utilisé l'effet de levier, bah, là tu perds 5 fois plus, 10 fois plus que ta mise. Et là tu peux tout perdre et il y a des gens qui se sont retrouvés ruinés dans les crypto-monnaies à cause de ça. Donc faire très attention, il y a vraiment des pièges. C'est pour ça que je recommande vraiment des formations dans les crypto-monnaies et dans l'investissement boursier parce qu'il y a vraiment des, des choses, parce que c'est très tentant, hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Alors autre chose aussi, autre piège, euh, à mon sens, éviter surtout quand tu es débutant le daily trading, c'est-à-dire que euh, tu as beaucoup de personnes qui se disent, ouais je vais, euh, je vais trader tous les jours. Tous les jours, je vais trader, trader, trader. Ça, ça s'appelle du daily trading. Mais malheureusement, si tu n'y connais rien, je peux t'assurer que tu vas perdre de l'argent. C'est évident. Donc, à mon sens, et ma recommandation, si tu veux faire du marché boursier, tu vas aller sur les, les, les, comment dire, les marchés boursiers ou la crypto-monnaie, c'est plutôt faire ça sur de la vision plutôt long terme. Euh, parce que si tu es en daily trading, à moins d'être bien formé et à moins de bien connaître le sujet, là, c'est OK. Mais sinon, grosse erreur, tu vas risquer de te planter. On a aussi un autre facteur qui, à mon sens, il faut se poser des questions, c'est qu'on a un risque de régulation dans les crypto-monnaies. On n'en parle pas trop en ce moment parce que c'est sûr que ça fait un peu peur. Mais on le voit notamment avec la Turquie euh, qui a interdit euh, donc, tout simplement bah, les crypto-monnaies. On a aussi l'Inde qui est en train de s'y pencher. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne va pas arriver progressivement en Europe euh, où justement on va avoir un contrôle de la crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'Eldorado, c'est un peu le Far West, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, on déclare bien entendu nos revenus, mais il n'y a pas trop de régulation par rapport à ça. Et euh, on voit bien que c'est en pleine ébullition. Mais du coup, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on tend, vers quoi on va. Et quand on voit que c'est un pays comme, comme, comme la Turquie ou l'Inde sont en train de s'y pencher, euh, on a, voilà, ça peut laisser présager que dans d'autres pays, on ait les mêmes problématiques et pourquoi pas en France. Moi maintenant ma recommandation maintenant qu'on a vu les points forts les points faibles de tout ça c'est ayez une visibilité plutôt long terme plutôt que du court terme c'est à dire que euh euh, bah, dans, dans, dans la crypto-monnaie, euh, on va avoir des rendements qui vont être en dents c'est-à-dire que tantôt on va gagner, tantôt on va perdre, tantôt on va gagner beaucoup, tantôt on va perdre beaucoup ou un petit peu. Donc, essayez d'avoir une visibilité vraiment plutôt long terme, c'est-à-dire que quand vous investissez dans les crypto-monnaies, à mon sens, voyez vraiment ça comme une projection à long terme, c'est-à-dire que vous achetez du Bitcoin, vous achetez de l'Ethereum, vous achetez euh, je sais pas, euh, tout un autre type de, de crypto-monnaie, euh, du Lycon, du... Voilà, Et, essayez vraiment... Euh, de vous projeter le plus longtemps possible, c'est-à-dire que vous mettez, je ne sais pas, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, et vous mettez ça sur un portefeuille, et derrière, vous attendez, d'accord Il y aura des variations, c'est sûr et certain. Vous vous projetez, vous dites que voilà, j'y reviendrai dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, etc. Et là, vous verrez réellement ce que ça a pu donner, ce que ça a pu sortir. Et à mon sens, euh, si vous voulez aller sur les crypto-monnaies, à mon sens, achetez... Tous les mois. C'est-à-dire que si par exemple vous avez prévu de mettre 10 000 euros ou 20 000 euros dans les crypto-monnaies, eh bien à mon sens, divisez cette somme-là, eh bien peut-être sur un an ou sur deux ans, et tous les mois, si vous avez 10 000 euros, on va arrondir, on va faire 12 000 euros, eh bien tous les mois vous mettez 1 000 euros, vous achetez 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, tous les mois. Tout simplement parce que vous allez lisser le risque. C'est-à-dire qu'il y aura des mois où la crypto aura, sera basse, il y aura des mois où elle sera haute, et donc vous lissez simplement votre investissement ce qui fait que vous allez et eh bien vous projeter sur plusieurs années vous n'êtes pas sur du trading vous n'êtes pas là pour spéculer mais vous êtes plutôt là pour et eh bien diversifier vos sources de revenus Mettre votre argent, votre cash, plutôt que de laisser à la banque où on sait que de toute façon, tous les mois, on va perdre de l'argent puisque on est sur un principe d'inflation. Donc, notre argent, très clairement, va perdre de l'argent. On a aussi les frais euh, bancaires. Moi, je vois bien, hein, euh, j'ai sur un compte bancaire, euh, je n'ai pas énorme, hein, j ai, j ai, sur, un, sur, sur un des comptes, j'ai 10 000 euros. Tous les mois, je vois bien que ça baisse. Et en plus, il y a l'inflation que je sais que ça vaut plus rien. Donc, autant à un moment donné, prendre cet argent-là et les mettre sur les crypto-monnaies. Et on sait que de toute manière, ça va très certainement augmenter. Vous n'en perdrez pas normalement. Mais de toute manière, vous en perdrez de toute façon si vous le laissiez sur un compte bancaire. Donc à un moment donné, il est, il, à mon sens, vraiment allez-y. Mais encore une fois, c'est une projection plutôt long terme. Donc si on doit conclure sur cette vidéo, c'est les crypto-monnaies, oui. C'est une forme de diversification. Et si vous avez du cash, si vous avez un peu d'argent de côté, eh bien, à mon sens, utilisez-le soit pour investir peut-être dans une entreprise, soit peut-être pour le euh, utiliser... Eh bien, euh, pour essayer de convaincre une banque de vous laisser un crédit bancaire, mais pas le mettre comme un apport forcément, à moins que vraiment vous ayez aucune possibilité autre et que la banque ne vous laisse aucun choix. Mais à mon sens, empruntez, empruntez, empruntez. Utilisez l'effet de levier un maximum à 100%, 110% euh, auprès de la banque, même si je sais que c'est parfois compliqué. Et par contre, le cash, eh bien, allez plutôt le mettre sur les marchés boursiers sur des entreprises avec des dividendes pour toucher les dividendes tout simplement. Ayez un investissement long terme, pareil sur les crypto-monnaies, achetez des crypto-monnaies et voyez vraiment sur l'investissement long terme, ne voyez pas le daily trading parce que c'est quelque chose qui est compliqué, il faut être formé et euh, derrière il y a des pertes juste colossales, on peut perdre de l'argent, on parle beaucoup des gains mais on peut aussi beaucoup en perdre. Avec l'immobilier, c'est plus, plus un long fleuve tranquille on va dire, c'est plus puis l'immobilier reste un pilier sûr, hein, ça existe depuis, euh, depuis des, des, des centaines d'années l'immobilier, vous comprenez, alors que la crypto-monnaie ça reste quand même assez récent, hein, ça a apparu avec le, avec le Bitcoin donc euh, ça reste récent quand même. Donc euh, on n'a pas un recul non plus à mon sens très très lointain contrairement à l'immobilier où, où ça reste une des bases de, de l'enrichissement comme l'entrepreneuriat c'est pareil. Peut-être votre cash, utilisez-le peut-être pour acheter des petites entreprises qui sont en difficulté mais sur lesquelles vous voyez un potentiel de développement parce que ça c'est pareil, c'est également une excellente source de revenus. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur cette vidéo, n'hésite pas à commenter. N'hésite euh, pas aussi à laisser un gros pouce bleu si, si t'as plu et puis n'hésite pas à t'abonner si tu veux que je te livre eh bien plus de vidéos sur l'immobilier, sur eh bien, les crypto-monnaies. Abonne-toi dès maintenant, tu verras, il y a déjà pas mal de vidéos, il y a plus d'une centaine de vidéos sur l'immobilier ou, ou les, les, les business de, de sous-location, de conciergerie ou d'entrepreneuriat. Euh, donc, n'hésite ouais, pas à commenter, à liker. À t'abonner aussi à cette chaîne, très important, puis t'activer la petite crochette, bien évidemment. Voilà, on a terminé et donc pour te remercier eh d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai décidé de t'offrir un guide gratuit sur comment te lancer dans les crypto-monnaies. Si tu es débutant ou si tu souhaites complètement te lancer dans les crypto-monnaies, eh bien ce petit guide gratuit, tu verras pas mal de petites informations justement comment te lancer tout simplement et puis aussi les différents outils euh, que j'utilise. Tu verras, il y a des petites choses sympas qu'il faut absolument que tu mettes en place dès maintenant, Si toi aussi tu veux te lancer dans les crypto-monnaies. Donc ce petit guide gratuit eh bien, est disponible au format PDF à télécharger tout de suite dans la partie description de cette vidéo. On a terminé, je vais te laisser la commenter cette vidéo, je vais te laisser, je vais te laisser aussi eh bien la liker et je vais t'inviter aussi tout simplement eh bien à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Tu verras, on parle d'immobilier, on va parler un petit peu de crypto-monnaie aussi, on va parler de business, sous-location, conciergerie, tout ça, c'est des sujets très intéressants à mon sens que je vais développer de plus en plus sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a plu. On a terminé, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. J'ai te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao